Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Serge Demoulin donc créateur de la SD Trading Academy donc je trade depuis à peu près 14 ans et j'ai moi-même fait des erreurs au début en tant que débutant donc si vous le voulez je vais analyser avec vous pourquoi 95% donc 95% des traders débutants euh, sont perdants et quelles sont les solutions je peux apporter à cela donc expliquer selon moi comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre quand on est débutant. Alors donc 95% des traders sont perdants, quelles sont les solutions pour devenir ga gagnant Donc je vais analyser ici six problèmes euh, que j'ai relevés et qu'on rencontre en général chez les traders débutants, des erreurs que j'ai moi-même faites euh, au début et quelles sont les solutions pour devenir un trader gagnant. Je pense que si vous faites encore partie des traders perdants eh bien cela devrait vous aider. Donc le problème nou, numéro 1 c'est trader directement avec un compte réel sans suffisamment de formation. Effectivement c'est en temps devenir trader, gagner de l'argent euh, en étant devant son ordinateur, on ouvre un compte de trading ça prend quelques minutes et on clique quelques clics et on peut gagner de l'argent. Formidable comme métier, hein formidable comme euh, comme activité malheureusement euh, ce n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Donc en général c'est le problème de la plupart des traders débutants c'est qu'ils ne se forment pas ou ils ont vu euh, deux, 3 informations euh, sur, euh, sur internet, des informations gratuites et ils disent ah ben voilà ben c'est très simple euh, je vais commencer à trader. Et c'est vrai avec un peu de chance ça peut fonctionner. Mais ça va fonctionner un certain temps et puis après ça va être la perte totale probablement du compte si vous tradez avec un compte réel. Donc gros problème, il ne faut pas se lancer dans le trading si on ne se forme pas un minimum. Alors vous allez me dire oui mais il y a des tas d'informations sur internet. Oui mais il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas quelles sont les bonnes, quelles sont celles qui sont efficaces, quelles sont celles qui vont correspondre à vous, à votre manière de trader. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, au départ il va falloir choisir quelle méthode de trading, sur quel marché trader donc il y a un certain nombre de paramètres. Donc ne croyez pas que c'est si facile que ça et qu'après avoir regardé pendant une heure quelques informations sur internet vous allez devenir un trader gagnant. On peut gagner beaucoup d'argent en trading en devenant trader mais ça demande quand même un minimum de formation pas des formations qu'on a à l'école non, euh, malheureusement il n'y a, y a aucune école actuellement qui forme sérieusement au trading. Donc on peut trouver des formations sur internet mais il faut faire la sélection entre les bonnes, les mauvaises et celles qui correspondent à vous, à votre manière euh, de trader. Donc ça c'est le problème numéro 1. Donc la solution pour moi c'est suivre une formation gratuite éventuellement il y a des informations valables quand même mais ce n'est pas facile de déterminer quelles sont les bonnes informations ou payantes et surtout tester sur un compte démo durant quelques semaines. Ça peut être tentant de, de, de gagner de l'argent directement mais euh, ce n'est pas aussi évident que ça et surtout ce serait dommage de, de risquer votre argent sans avoir de formation suffisante pour avoir la sécurité d'avoir une bonne probabilité de faire de bons résultats. Donc Attention, prudence, ne vous lancez pas trop vite sur un compte réel. Testez d'abord une méthode si vous trouvez une méthode gratuite sur internet. Eh bien, testez-la sur un compte de démonstration. Donc, il vaut mieux. Alors, essayez pas sur un compte à 100 000 euros en démonstration parce que, fort probablement, que lorsque vous passerez en réel, vous n'aurez pas le capital de 100 000 euros ou vous n'aurez pas envie de risquer 100 000 euros. Donc, quelques semaines en démo sur un compte euh, donc de démo bien sûr avec une méthode qu'éventuellement vous avez trouvée gratuitement sur internet mais il y a des formations payantes qui sont peut-être plus efficaces. Alors le problème numéro 2 c'est trader avec un trop petit compte. Effectivement quand on est tenté de, de passer sur un compte réel, si on a passé euh, euh, des bons résultats euh, en compte démo. Eh bien on est tenté de mettre un compte réel mais comme on n'a quand même pas des années d'expérience ben on va risquer 1000 euros, 2000 euros, à la limite 000 euros et puis ça va être frustrant, ça va être frustrant donc de gagner si peu en, avec un petit compte parce que vous n'avez pas risqué 50% de votre capital sur, sur un trade. Ce serait, ce serait dommage parce que vous avez une forte probabilité que vous ne passerez pas la journée avec euh, une manière de trader comme ça. Donc votre compte sera à zéro très rapidement. Donc euh, vous allez essayer de, de, de gagner un petit peu plus parce que si vous gagnez 1-2 euros euh, par trade ça ne va pas être euh, très, très gratifiant donc euh, vous allez prendre un peu plus de risques. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ben la plupart du temps ça va mal se terminer, vous allez perdre gros, vous allez essayer de récupérer rapidement dans les minutes qui suivent ce que vous avez perdu et malheureusement ça va fort probablement mal se terminer. Si ça se termine pas mal le premier jour, vous passerez probablement pas la semaine. Ça disons que 9 cas sur 10 c'est comme ça que ça se passe. Donc ne soyez pas étonnés, hein, si vous êtes passé par là, c'est tout à fait normal n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous si vous, pensez, euh, si vous, vous reconnaissez dans, dans cette description-là. Donc euh, n'ayez pas honte, c'est le cas de, de tous les traders débutants je pense. Donc euh, la solution 2, ben, si vous avez un gros capital que vous pouvez vous permettre de risquer et eh bien vous mettez un plus gros capital sinon il y a la solution des propres firmes. Donc j'ai déjà expliqué ça dans d'autres dans vidéos. Qu'est-ce que c'est une propre firme Et eh bien c'est une société qui met à votre disposition un capital, ça peut être 10 000, 10 000 euros ou jusque 300 000 euros. Donc c'est les propres firmes que moi je connais. Et euh, c'est très facile d'accéder à ça mais le problème bien sûr c'est qu'ils ne vont pas vous donner comme ça 300 000 euros pour vos beaux yeux. Il faut quand même que vous prouviez que vous avez une bonne méthode de trading, que vous êtes déjà un trader valable. Donc vous avez des tests à passer et des examens et pour pouvoir participer à ces examens et eh bien vous avez à payer une petite somme pour pouvoir passer ces examens. Et ensuite, il y a des règles bien strictes. Ça, c'est bien parce que ça vous permet d'être discipliné. Et ensuite, si vous réussissez ça, et eh bien, vous vous accorde un capital. Vous devez toujours respecter les règles qu'ils imposent, donc de perte maximale, etc. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez, euh, si vous réussissez toutes ces étapes, vous pouvez effectivement disposer d'un capital sans risquer votre propre argent. Et vous pouvez garder 80% de vos gains et eux ne prennent que 20% de gains sur les trades gagnants que vous faites. Donc en résumé c'est ça. Donc ça c'est la solution soit vous avez un capital plus conséquent à consacrer soit vous avez cette solution-là des propres firmes. Donc ça c'est le problème numéro 2 donc trader avec un trop petit compte. Problème numéro 3 avoir peur de perdre de l'argent. Donc euh, effectivement bon, si vous n'avez pas une somme importante à perdre et que vous vous rendez compte que c'est quand même frustrant de ne gagner que, que si peu d'argent si vous passez plusieurs heures devant vos écrans vous allez dire euh, c'est pas rentable. Donc vous avez raison si vous gagnez 10 euros par jour bah, ça ne va, ça vaut pas la peine. Donc ce n'est pas la peine de passer des heures à faire du trading si vous gagnez si peu. Donc euh, à ce moment-là donc euh, la solution c'est soit vous risquez une somme plus importante parce que vous l'avez vous pouvez vous, vous permettre de la perdre donc ça c'est une solution. Euh, donc Mais avoir peur de perdre de l'argent euh, c'est bien sûr un, un handicap et là euh, soit vous utilisez une propre firme comme je vous ai expliqué parce que là ce n'est pas votre argent que vous risquez ou alors euh, il y a des solutions psychologiques, des aides psychologiques donc vous pouvez faire euh, demander l'assistance donc euh, d'une personne qui peut vous aider psychologiquement à ça. C'est ce que je fais moi donc j'ai une coach euh, pour ça et euh, donc ça vous permet à ce moment-là de mieux gérer vos craintes, vos peurs de perdre de l'argent. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont surtout si vous n'avez pas de, de, de gros capitaux à, à risquer et même il y a des personnes donc qui ont des gros capitaux qui font appel à des coachs. Des coachs ont Appel dans tous les domaines, hein. les grands sportifs font également appel à des coachs qui, qui aident psychologiquement, et eh bien en trading c'est également quelque chose qui se fait. Donc euh, risquer une somme qu'on peut se permettre de perdre ou encore utiliser une propre firme comme je l'expliquais là tout de suite parce que ce n'est pas votre argent, donc c'est mieux euh, de risquer l'argent des autres plutôt que le sien, mais bien sûr ça demande une certaine discipline. Problème numéro 4 donc beaucoup de traders débutants rencontrent c'est changer trop vite de méthode dès qu'on a quelques trades perdants. Donc là effectivement donc si vous débutez vous voyez ah ben j'ai fait 2-3 trades perdants ça ne marche pas ben je vais chercher une autre méthode voilà et, et vous testez comme ça différentes méthodes alors qu'il peut se faire que le problème ce soit que le marché soit dans une configuration différente de ce que vous avez euh, cru comprendre dans la méthode que vous avez apprise et alors vous perdez l'opportunité de bien approfondir, de bien tester cette méthode qui est peut-être une très bonne méthode. Donc ça aussi ne changez pas trop vite euh, de méthode, essayez de trouver une méthode qui semble être efficace qu'un qu trader expérimenté euh, vous a montré ou que vous avez trouvé sur internet qui vous semble euh, efficace donc vous pouvez chercher dans des vidéos sur YouTube par exemple. Et euh, à ce moment-là, donc testez quand même suffisamment longtemps, 2-3 euh, jours minimum, pour voir si après une mauvaise journée, une deuxième journée, vous n'avez pas de meilleurs résultats avec cette méthode, ou une troisième journée. Donc ne changez pas euh, trois fois par jour de méthode, parce que sinon euh, vous, allez, vous allez vous épuiser à ça et ça ne va pas donner de bons résultats, ce n'est pas la bonne solution. Donc euh, fiez-vous aux conseils de traders expérimentés et testez leur méthode pour voir si elle vous convient. Il y a des, des méthodes de traders qui vont vous convenir et d'autres qui ne vous conviennent pas. Donc on peut trader à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc il faut chercher la méthode qui vous plaît le mieux. Euh, moi je peux vous dire déjà que si vous passez 8 heures devant les écrans quand vous êtes débutant, ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas un, un bon conseil euh, ceux qui vous disent d'être toute la journée devant vos écrans ni de trader différents marchés. Si vous n'avez pas d'expérience ce n'est pas la peine de trader différents marchés, de chercher euh, la poule aux œufs d'or euh, sur 10 marchés différents. Je peux vous dire déjà que ça ce n'est pas un bon conseil ni de trader sur de long terme parce que trader sur du long terme c'est bon pour les, les, les investisseurs à long terme mais on ne parle pas ici d'investissement à long terme, on, réel, on parle réellement de trading. Donc voilà pour ce problème-là. Problème numéro 5: chercher par soi-même une méthode efficace pour prendre pour euh, euh, non chercher par soi-même une méthode efficace peut prendre de très nombreuses années. Effectivement ce n'est pas une bonne solution de chercher par vous-même une méthode de trading. Vous allez gagner des années si vous cherchez une méthode de trading sur internet, éventuellement gratuite mais la plupart du temps les bonnes méthodes vous les trouverez dans des formations payantes. Et là donc vous essayez une méthode, si c'est une formation payante ça va vous demander un petit peu d'investissement mais c'est mieux que de chercher parmi 10 000 méthodes sur internet sans savoir laquelle est la meilleure. Donc vous avez des tas d'indicateurs, vous avez des tas de méthodes différentes. Donc si vous cherchez par vous-même ça peut prendre des années. J'ai déjà cité dans ma vidéo un trader qui a mis 10 ans avant de trouver une méthode efficace et rentable. Donc si vous avez 10 ans à perdre à ça... Ben, vous pouvez le faire mais je pense qu'il vaut mieux payer un petit peu d'argent euh, ou tester des méthodes gratuites mais testez-les quand même rapidement, passez pas des années à chercher par vous-même. Il y a des traders quand même expérimentés qui peuvent vous faire avancer beaucoup plus vite. Donc si vous ne trouvez pas rapidement une méthode efficace, gratuite et bien investissez dans des formations. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans ce domaine-là. Moi j'ai suivi des formations, des bonnes, des mauvaises mais cherché par soi-même. Euh, j'ai déjà vu des traders qui, qui disaient qu'ils avaient mis 10 ans, moi je n'avais pas 10 ans à perdre pour euh, trouver une méthode. Donc j'ai acheté différentes méthodes, il y en a qui me plaisaient, d'autres qui ne me plaisaient pas. J'en ai testé, je voyais que ça n'allait pas avec certaines donc j'ai continué à chercher. Il faut être un petit peu persévérant euh, dans ce domaine-là. Donc le trading, ça ne doit pas être directement, euh, vous n'allez pas quitter votre boulot dire je vais devenir trader demain, non. Faites ça petit à petit, euh, c'est un processus petit à petit. Vous allez peut-être trader une demi-heure par jour au départ tout en gardant votre job ou en ayant une activité euh, complémentaire donc. Mais il faut d'abord voir combien vous pouvez gagner. Donc si vous gagnez 10 euros par jour, ben vous ne pouvez pas laisser tomber votre, votre boulot, hein, ça c'est clair. Donc euh, il faudra voir également ça. Si réellement vous voulez passer rapidement au stade de gagner beaucoup d'argent en trading, eh bien, il faudra que vous ayez un capital suffisant. Il faudra aussi que vous ayez une méthode que vous avez testée suffisamment longtemps pour vous dire « Ok, avec ça je gagne assez d'argent tous les mois pour vivre ». Alors on arrive au problème numéro 6, donc se prendre pour Warren Buffett et investir à long terme. Bon ben, je pense que Warren Buffett euh, euh, il fait ça depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, donc euh, il a une certaine expérience dans certains domaines d'investissement, il est multimilliardaire, donc il peut investir des sommes importantes, il peut perdre des sommes importantes, donc il est quand même doué dans ce domaine-là. Euh, ni vous ni moi à mon avis ne sommes doués comme Warren Buffett donc n'essayez pas d'investir à long terme. Bon si vous investissez 100 euros euh, ça va mais vous n'allez pas gagner votre vie en trading avec 100 euros même avec 1000 euros. Donc si vous investissez à long terme avec un peu de chance pendant une certaine période le marché va monter ou va descendre et vous allez gagner de l'argent mais euh, on ne parle pas de trading là, hein, on parle d'investissement à long terme. Vous pouvez consacrer peut-être 10% de votre épargne à ça mais ce n'est pas du trading, ce n'est pas le sujet aujourd'hui euh, de, de ce que moi j'enseigne. Je, en, donc euh, c'est du trading à court terme que j'enseigne. Donc tous les jours en fin de journée on doit avoir gagné de l'argent avec la méthode que j'enseigne. Donc ça c'est le but, c'est le but euh, d'une formation de trading efficace selon moi. Donc euh, on va faire du scalping ou du day trading, donc des trades... Qui vont prendre quelques secondes ou quelques minutes ou parfois quand ça se passe bien on va laisser une position ouverte quelques heures mais on va de toute façon clôturer tout avant d'aller dormir. Je peux vous dire que moi j'ai laissé des positions ouvertes dans le temps la nuit, je me levais la nuit pour voir si ça se passait bien. Donc ça c'est un cauchemar ne faites surtout pas ça donc n'investissez pas des grosses sommes à long terme sans être très expérimenté et surtout n'investissez pas au feeling, n'investissez pas en, en voyant des, des, des, des informations sur le net ou sur les journaux qui vous disent oui ça c'est une bonne action, il faut investir là-dedans. Non, euh, vraiment vous n'allez pas gagner réellement de l'argent euh, de cette manière-là. Je connais des gens qui ont investi pendant quelques mois ou même quelques années ils ont gagné de l'argent puis ils ont perdu etc. Donc ce n'est pas le trading, ce n'est pas la manière de gagner selon moi, vraiment de l'argent euh, efficacement en étant trader. Donc voilà, on a analysé les, les six problèmes euh, donc, euh, qui, selon moi, ne sont pas tous des problèmes. Je, je, je parlerai d'autres problèmes peut-être dans une autre vidéo. Mais vous avez déjà six problèmes euh, principaux que rencontrent euh, une grosse partie des, des traders débutants. Donc, si vous faites partie encore des traders débutants, vous allez peut-être vous reconnaître dans ces problèmes-là. Donc n'hésitez pas à en parler et donc euh, voilà je vous ai donné quand même quelques solutions ici. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord euh, et bon surtout euh, commencez à chercher une bonne méthode, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite. Donc vous avez un lien sous la vidéo. Regardez mes, mes vidéos aussi donc j'utilise euh, les dernières méthodes efficaces. Donc vous avez ici devant un, un graphique du market profile donc c'est extrêmement efficace. Donc j'utilise pas mal de, de, de méthodes que, que j'ai apprises enfin c'est la somme de méthodes que j'ai apprises au fil des années donc avec différents indicateurs mais je simplifie au maximum donc euh, m'intéresse donc c'est de partager ce que j'ai appris au fil de toutes ces années. Et je dois dire que j'ai un groupe euh, WhatsApp avec euh, maintenant une soixantaine euh, d'étudiants je crois et euh, donc euh, ils partagent, ils donnent leur avis sur, euh, sur ma formation et je dois dire que je suis très content des résultats qu'ils ont euh, déjà maintenant. Donc on, on partage, on, on donne des conseils dans ce groupe WhatsApp. Donc, c'est aussi un groupe où j'aide les étudiants à arriver à, à obtenir donc un capital avec les propres firmes, comme je vous expliquais. Il y en a déjà qui, qui commencent à y arriver, donc à avoir un capital de 300 000, de 150 000 donc pour trader. Donc, ils arrivent à ce stade-là. Donc, c'est très gratifiant de voir quand même que ma méthode est efficace. Il y a un étudiant hier qui m'a dit que depuis qu'il trade avec ma méthode il fait à peu près 5% par jour. Donc c'est quand même satisfaisant d'avoir ce type de retour et c'est pour ça que je fais des formations, que je passe du temps à faire des vidéos aussi parce que c'est une très grosse satisfaction de voir que ce que j'ai appris au fil des années eh bien j'arrive à le transmettre. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut ça me fera plaisir partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et euh, inscrivez-vous à ma formation gratuite. Donc vous aurez déjà pas mal euh, d'informations euh, d'un trader quand même expérimenté, 14 ans de, de trading, 14 ans euh, euh, dont j'ai fait un, un certain nombre d'erreurs que vous faites peut-être encore aujourd'hui. Donc je pense que mes conseils, euh, même gratuits, peuvent euh, vous aider. Et après bon, j'ai des formations si vous voulez aller un petit peu plus vite. J'ai des formations payantes et je peux vous dire donc euh, j'ai des très bons retours de mes étudiants qui progressent très vite de cette manière-là. Donc n'attendez pas 10 ans avant de vous décider à, à payer pour une formation. Voilà j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.